Allez mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça sera un haul try-on. Donc si vous me voyez toujours habillée en noir sur les try-on, ne vous inquiétez pas. C'est uniquement pour faire ressortir les habits que j'essaie pour vous. Côté accessoires, j'ai reçu deux petites merveilles. Je vais vous les montrer. Ce sont des sacs en cuir fait main, 100% cuir fait main, euh, brodés, vous voyez euh, fabriqué au Maroc euh, de la marque euh, Ilhams. Donc je vous mettrai les liens en barre d'information, que ce soit pour le site, la page Instagram, etc. Mais voilà, ça c'est juste une tuerie. Euh, très belle découverte. Les sacs sont trop trop beaux. Donc ça c'est le mini Lella. Et aussi plus grand qu'il Lella, mais moi j'ai préféré les mini. Ils sont, ils sont juste adorables. 100% cuir, très très bonne qualité. Je vous montre à l'intérieur. Donc à l'intérieur ils sont comme ceci, vous voyez, et vous avez une autre anse si vous n'aimez pas euh, mettre celle qui est métallique. Donc si vous préférez enlever euh, ça qui est métallique et mettre uniquement ça, c'est aussi possible. Mais euh, je les trouve trop beaux, je les ai pris en deux couleurs. Donc voici le premier, Donc, voici le deuxième. La couleur est juste à tomber euh ils sont trop trop trop beaux, la qualité est là, rien à dire et j'ai hâte de, de, les, de les porter et de vous les montrer euh, que ce soit sur un look outfit of the day, euh, sur Instagram ou encore un lookbook ensuite du côté de Shein, j'avais pris deux sacs mais euh, voilà c'est pas le top donc ça c'est euh, pas vraiment un sac, c'est une, une, sac, euh, une sacoche en fait ici euh, à mettre au niveau de la taille mais euh, voilà la qualité est vraiment bof bof Pareil pour ce sac aussi euh, en Bordeaux. J'ai pris une paire euh, de bottes du site SHEIN qui est comme ceci. Euh, voilà Une sorte de centième avec euh, plein de détails. Euh, ça taille super bien, c'est très confortable. Par contre, je trouve que euh, la qualité fait un petit peu cheap à mon goût, surtout au niveau des chaussures les habits ça va, je peux mettre des choses qui ne coûtent pas super cher mais qui sont bien sur moi par contre les chaussures, euh, j'ai du mal euh, vous voyez ça ça fait du bruit et on a l'impression que ça fait trop trop cheap donc je ne sais pas si je vais porter ça ou pas je vais y réfléchir et je vous le dirai sur instagram par contre j'ai été agréablement surprise par les baskets cette fois ci j'ai pris deux paires de baskets sur le site SHEIN et la première c'est celle-ci elle est en Bordeaux avec une semelle blanche elle est hyper légère, on dirait que je porte une paire de chaussettes euh, Très très confortable, euh, franchement rien à dire, elle est juste magnifique, très souple La deuxième paire de baskets est euh, celle-ci qui, a, qui, a qui est d'une couleur un peu saumon, on va dire euh, Elle est très jolie aussi, très souple, très confortable, très très légère euh, Par contre la couleur, c'est pas trop trop trop ma couleur, voilà euh, J'aime bien tout ce qui est rose pâle, etc. ou nude. Mais saumon orange, euh, c'est des couleurs que je trouve euh, pas très jolies. Je sais pas, je l'ai pris sur un coup de tête sur le site. Mais en fin de compte, quand je l'ai reçu, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est next. Et au final, sur SHEIN, j'ai pris euh, une paire de sandales en rose gold. Euh, qui fait très très soirée. Elle est très chic, très fine, très raffinée trop belle, trop trop trop belle c'est une tuerie, très légère euh, je ne sais pas si elle est très confortable ou pas parce que je ne l'ai pas encore portée par contre c'est ma pointure c'est vrai que le talon est hyper haut mais il me fallait vraiment quelque chose comme ça à mettre avec un cafetan euh, que je compte vous montrer très très bientôt donc euh, on va voir ce que ça va donner par la suite passons maintenant au côté vêtements donc il y a deux sites à vous présenter il y a un site qui s'appelle Chikel. il y a un site qui s'appelle Shein voilà donc le premier site Shikel c'est un site suédois sur lequel j'ai pris 4 articles Et on va dire que euh, mon, avis, mon avis va être un 50-50 Très bonne qualité, c'est marqué fabriqué en Turquie euh, Rien à dire, porté avec un hijab ou un truc gris ça, ça fait ressortir la couleur le, le jaune euh, Ça c'est vraiment un top Je l'ai pris en taille M si je ne me trompe pas puis euh, j'ai pris aussi un autre haut, une sorte de sweatshirt euh, noir, comme ceci. Moi, ce genre de, de, de hauts qui sont assez lents et larges, j'aime bien les porter au quotidien, surtout quand je sors pour aller chercher ma fille ou faire les courses, etc. J'aime bien quelque chose de confortable. Euh, j'ai trouvé qu'il était un tout petit peu léger à mon goût, euh, il est un peu fin à mon goût, euh, mais voilà, rien à dire, c'est pas le top du top non plus. Euh, mais il est plutôt pas mal aussi, agréable à porter, euh, peut-être que je pourrais le porter un peu plus souvent euh, quand il commence à faire chaud, on verra ça par la suite. Ensuite j'ai pris euh, cette, euh, ce cardigan là, qui est lent, extrêmement lent, qui m'arrive jusqu'aux chevilles. Par contre je trouve qu'il taille assez petit, euh, pas, par, par rapport au niveau, pas par rapport à la longueur mais plutôt par rapport à... Euh, à la largeur, au niveau des manches, je trouve que ça me sert un peu trop au niveau des, des manches, des épaules, etc. Au niveau de la poitrine aussi. Euh, la qualité, je ne sais pas, c'est vraiment le tissu qui est super élastique et qui n'est pas... Je ne sais pas, je c'est pas quelque chose que j'approuve. Donc, je vais dire next. Et euh, là, j'ai un pantalon que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un pantalon large qui paraissait... Euh, sur le site Noir, Palazzo, etc. Mais quand je l'ai reçu, le tissu vraiment nul, c'est vraiment zéro quoi. C'est le tissu là, le bas de gamme, de chez bas de gamme. Et puis, euh, il est trop trop grand, ça taille hyper grand. Je l'ai pris en M, mais on dirait que c'est du XL, on dirait que c'est du 42, quelque chose comme ça. Très lent, très large. Et pour moi, c'est vraiment, même si c'était ma taille, impossible de le porter. Je passe maintenant au site Shein, je sais que vous êtes nombreuses à attendre le haul de chez Shein mais euh, voilà je m'excuse cette fois-ci j'ai eu un petit peu de retard parce que euh, tout simplement j'ai pas trop de temps pour vous filmer ça donc je commence sans trop tarder, j'ai pris une chemise blanche alors cette chemise c'est un petit coup de cœur avec plein de détails, elle est blanche, toute blanche c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup le fait qu'elle se ferme sur le côté avec des boutons euh, qui font très classe, des petits boutons dorés. Euh, j'aime beaucoup sa longueur, euh, la longueur des manches, etc. Par contre, je trouve qu'elle est assez transparente, donc faut voir, euh, il faut prévoir quelque chose, de, un soupule blanc sous la chemise. Euh, par contre, s'il commence à faire chaud pour quelqu'un qui est voilé, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ensuite, un gros gros gros coup de cœur, c'est cette chemise noire que vous pouvez voir ici. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout, que ce soit le tissu qui n'est pas du tout transparent, assez noir, euh, qui est très confortable. C'est une sorte de crêpe que vous pouvez porter en été par exemple. J'ai pris en XS et ça taille très très bien. Euh, elle est courte devant et longue derrière, avec des manches, j'adore les détails, la largeur, la longueur, enfin tout, ça c'est un gros coup de cœur pour moi. Ici j'ai une sorte de robe, cardigan, euh, je ne sais pas comment appeler ça mais en fait euh, mon avis est assez mitigé. Euh, J'aime beaucoup la couleur, le tissu aussi, par contre euh, la coupe est un peu bizarre, ce n'est pas à quoi je m'attendais du tout. Déjà, premièrement, j'aime pas du tout la forme du col qui fait euh, les années euh, 70. Euh, niveau longueur aussi, je sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Aussi pour les poches. Euh, donc ça, c'est quelque chose que euh, je ne vous conseille pas vraiment. Si vous avez des petites rondeurs comme moi, euh, ça va vraiment mettre en valeur vos rondeurs. Euh, si vous êtes très fine, ça va, mais... Moi quand je la mets et que euh, je, je mets sa ceinture au, au, au niveau de la taille, je trouve que ici derrière euh, au niveau du, du dos ou du bas du dos ça fait une sorte de boule et j'aime pas du tout cet effet là. Je continue avec Shein et cette fois-ci c'est un sweatshirt qui est euh, de couleur... Euh, rose, j'aime beaucoup la couleur, la coupe, etc. Je vous ai dit c'est des choses que j'aime beaucoup porter au quotidien. Euh, par contre les détails sont très mal soignés. On voit déjà la couture derrière du euh, petit ticket ici où c'est marqué Shein avec la taille. Euh, donc on voit déjà la couture, donc je trouve ça vraiment ridicule. Cousu en je sais pas, en, en noir. C'est vraiment ridicule. Et aussi au niveau du col. On a des petits fils qui ressortent et je trouve ça vraiment dommage. Mais euh, le reste, euh, c'est plutôt pas mal à porter au quotidien. Ici, si j'ai un pull coup de cœur. J'ai adoré ce pull. Euh, sorte de laine, mais très très douce. Euh, très beau. J'adore la couleur. J'adore la coupe. Très confortable. Il tient chaud, mais pas trop non plus. C'est vraiment mon style. C'est vraiment ce que j'aime porter Assez lent, assez large c'est un must have je trouve qu'il est sublime je ne sais pas s'il existe en d'autres couleurs mais s'il existe en d'autres couleurs c'est clair que je vais en prendre encore il est trop beau celui-ci je vous conseille à 100% puis là je vais vous montrer une cape que j'ai adorée. donc c'est une cape je ne sais pas, la forme est vraiment magnifique vous allez la voir sur moi portée, ce que ça donne j'aime beaucoup les détails j'aime beaucoup la couleur la longueur la coupe, enfin tout est beau dans cette, dans cette petite euh, euh, perle que j'ai pu dénicher sur le site euh, SHEIN et l'avantage c'est que ça coûte beaucoup moins cher que, sur, euh, que dans les magasins ici ensuite j'ai une chemise à vous montrer euh, ne vous inquiétez pas ce que vous voyez sur les photos à côté, les images à côté c'est juste pour l'essayage mais c'est clair je ne vais pas la porter avec la jupe je compte la mettre avec un palazzo marron de cette couleur pour faire ressortir la couleur de, de la chemise. Mais franchement, la chemise, elle est très belle. J'aime beaucoup les détails. Pas du tout transparente, euh, assez légère aussi. Euh, je pense que euh, porter euh, en été ou même en hiver avec, un, avec une belle veste au-dessus, un beau blazer au-dessus, je trouve que ça fait son effet. Elle est très très très classe. Je vous la recommande à 1000% là j'ai ce fameux pull que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux dernièrement, il y a pas mal de fashionistas qui l'ont pris sur SHEIN Et moi aussi d'ailleurs je l'ai pris sur SHEIN Donc je tiens à préciser que les broderies que vous voyez ici au niveau des manches ne sont pas de couleur noire mais plutôt de couleur bleu foncé Mais ça fait ressortir très bien la couleur du pull, j'aime beaucoup, la coupe est sublime, le tissu, rien à dire j'ai adoré même porter avec cette jupe noire. Je trouve que ça fait son effet. Il est trop classe. Vraiment très chic. J'ai pris aussi cette veste que vous pouvez voir avec des détails en bas comme ceci qui est assez longue. J'aime beaucoup la porter avec des jupes ou encore avec des palazzo noirs. Ça fait, ça fait très chic. Ça fait très classe. Seul hic c'est que j'aime pas trop la qualité du tissu. Je trouve qu'il est un peu cheap quand même ils auraient pu faire mieux euh, on peut toujours la porter au quotidien au final de chez SHEIN c'est quelque chose que je ne vais pas essayer pour vous, c'est une sorte de doudoune euh... je ne sais pas comment vous expliquer euh, c'était marqué doudoune sur le site, elle existe en plusieurs couleurs etc donc euh, j'ai bien regardé sur le site, j'ai pris une taille malheureusement, j'ai pris du M malheureusement, sa euh, taille très grand euh... Même le M, voilà, j'ai l'impression que je nage dedans. Je trouve que les manches sont trop larges à mon goût. Et puis elle est très légère. Donc mettre ça euh, en plein hiver ici en Belgique, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'aime pas du tout, voilà. euh, Tout simplement, j'aime pas. Euh, voilà comment elle est à l'intérieur et je vous la déconseille. Il faut vraiment éviter euh, cette doudoune-là parce que j'ai vu qu'elle existe sur le site en plusieurs couleurs, etc. Euh, même les filles, qu'il avait. il y avait des photos de filles qui, qui portaient cette doudoune et ça ressortait un petit peu. Euh, voilà, c'était, euh, ça ressortait bien mais par contre quand je l'ai reçue, j'ai vraiment été déçue donc... Je ne vous la conseille pas du tout. Donc je m'arrête là pour le haul d'aujourd'hui. Euh, je crois que je vais laisser la partie enfant pour un autre haul. Parce qu'il y a vraiment vraiment pas mal de choses à vous montrer. Que ce soit pour fillettes ou encore pour bébés. J'ai aussi euh, côté beauté et côté cuisine que je vais laisser dans un troisième haul. Parce que je crois que ça finira pas. Euh, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a donné une idée des nouveautés chez In. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.